Mon projet, c'est la valorisation des plantes médicinales et aromatiques des Caraïbes, de la plantation à l'extraction des huiles essentielles et végétales pour concevoir des produits bien-être tels que les savons, les crèmes et les huiles à senteur. L'objectif, c'est de développer une agriculture et garder les arbres endogènes qui se trouvent sur cette parcelle-là. Je vais mettre en place le compostage, le lombricompost, pour enrichir mes plantations et me permettre de faire mes semis. Mon projet permettra de développer cette, cette filière et ainsi diversifier l'agriculture en Guadeloupe proposer aux Guadeloupéens des produits locaux de bien-être en utilisant des huiles essentielles et végétales qui ont été produits en Guadeloupe, donc en circuit court. J'ai développé euh, une, une, une gamme de crèmes, de savons et d'huile de, de coco senteur, huile de moringa. J'effectue déjà du compostage, du lombricompost. La citronnelle permet de chasser les intrants, donc euh, je l'associe euh, à mes différentes plantes et je n'ai pas à utiliser de, euh, de, de produits phytosanitaires. Et il y aura aussi euh, une vingtaine de ruches pour le moment qui seront installées euh, sur la parcelle. Et après trois ans d'exploitation, quand les arbres auront grandi et tout, l'exploitation sera mûre, je proposerai des visites guidées de l'exploitation et expliquer comment on fait la distillation, comment on a de l'huile essentielle, de l'huile végétale, Donc que ce soit pour les écoles et aussi les touristes. Je trouve que c'est une très bonne initiative vraiment pour mettre en lumière les porteurs de projets en agroécologie et aussi ce que moi j'attends de ce projet c'est vraiment de présenter mon projet aux différents acteurs de l'agriculture en Guadeloupe et avoir leur expertise par rapport à mon projet.